Coucou YouTube, comme tu as pu voir juste avant, je viens de faire une MP7 ainsi qu'une petite M4 à l'ancienne pour les armes modernes warfare. On fait honneur aux armes avec lesquelles on a beaucoup aimé jouer. En vrai de vrai, la MP7 n'est plus viable, elle ne fait pas assez de dégâts, même si elle est super agréable à jouer. Par contre, la M4 à 1 est Rox du pâté. Je vous laisse découvrir ça, bon visionnage. Bisous. Il y aura aussi une partie avec les armes de Cold War et pour terminer en beauté, celle de Vanguard. C'est parti chat Alors ça c'est un bel fils de putré Oh non Mourez pas les français Oh les frenchies mourraient pas Alex reste en vie 10 secondes 5 secondes Alex et tu peux crever C'est bon on fout tout en l'air Alex Y'a aucun entre vous qui a un micro là les pangolins Ils sont timides Putain Qui vient de gueuler putain Il gueule putain mais... C'était le mate qui a gueulé Oh le mange merde qui est avec moi tu veux ouvrir ta gueule oui grosse merde Putain d'abruti tu joues en équipe Parle Je lui ai proposé de parler Allo Ouais mon pote, ça va ça va et toi Super T'es en Twitch là, Cho Bah oui Tu peux nous entendre, le soleil, je C'est ceux qui m'ont cassé les couilles au début C'est pour ça que je les harcèle les gars Regardez-le Regardez-le en train de fuir celui-là Allo allo Ils se mettent ouais. tous à parler maintenant pas, là. ça marche pas. Allô allo. Allo, allo. Allo. Vous entendez quelque chose, vous C'est une blague. C'est une blague. Une blague. Il y a un gros Benko, non Pourquoi tu réponds pas oh, Attends toi Ah ça y est, je crois pas. Putain, moi Oh, je vais au loot, moi. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, les gars. Je vous parle à vous. Ah les gars, j'essaie de faire le plus de salle possible avec cette arme Tu joues avec quoi comme arme, tu <rire> La M4, gros <rire> Là, je fais, j'ai fait une classe arme Warfare, MP7, M4 MP7 Ouais, là, je suis, là, je suis à l'ancienne, tu vois, je, juste, je m'amuse D'accord On va essayer, je vais essayer de faire top 1 Arme... Ouais ça va, la MP7 non, mais la M4 ouais elle tabasse en vrai Nice la confirmation Il y a tellement de français dans ce game, ça me malade je les entends pas, nous Je me suis pris là. Oh, je, suis pris là. Suis, je suis putain. safe. Sniper, sniper. Viens, viens revive. Ouais. Non, je suis mort, je suis mort. Échappe-toi, gros. T'es le dernier en vie, faut que tu t'échappes. Vite, vite. Barre-toi, nous on est tous morts ici. Nice. Vas-y, tu, tu peux te shielder, on revient. Full FR dans le lobby. J'ai bien l'impression, ouais. Comment ça se fait qu'on tombe avec toi On est pas bon nous Apparemment si. Ah non, pas bien. Hein. Vas-y, je vais les back au top. Tu peux le tuer sur le top, il a 1HP celui qui a allongé là. Ah, il le est mort. Ah mais c'était Bruce l'enfoiré. J'ai une orbi si tu veux. Bordel, je vais m'en prendre combien? Envoie tes thunes, je vais réanimer le copain. C'est bon? Aide-moi, aide-moi, gros! Putain, il sert à rien. Bon, il est mort. Bien joué. Putain, les gars, j'ai réussi. <rire> On les a massacrés. Bien joué, les mecs. <rire> oui. Merci. Elle Est-ce qu'on porte à M4, elle est incroyable? Bien sûr. Modérateur, vous êtes prêt à screen? Et voici la P7 si jamais. Du coup, euh, je viens de faire le défi old school. On comprend rien. Je comprends, comprends rien à son et... micro. Pourquoi il est, il est glitch euh, l'hélico? qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il nous baragouine celui-ci Qu'est-ce que je à faire qu'on m'arrête les gars, qu'on m'arrête hein Non, non, non, mais j'entends rien, hein, mais putain. Ah, vous voulez vous taper, les gars On va se taper, hein Un mec. Regardez que c'est qui me rush, les gars. J'embarque ta soeur, Jonathan. Est-ce que vous voyez vraiment la gueule des mecs qui me push, les mecs? Hein c'est quand même pas un hasard, hein Vous avez kiffé les transferts chat okay. voilà. bien, bien. Il a dit GG en français les gars. Ok mec. Okay. Je vais me les faire, je vais me les faire. Uh, nice info. Yeah. De 19 gros. 19, ouais. je bah, suis bah, pas bah, ouais, en forme, je suis pas en forme frérot en ce moment. J'aimerais ai... être un peu plus en forme. Mais ta mère la pute ça va s'arrêter ces frappes à la con C'est quoi aujourd'hui C'est quoi le problème avec les frappes oh, t Et le corps. Oui. Et de ah, report. Poignée, je le vais pas. Je m'en vais Ah, c'est un repo. Je m'en une grosse Je de sniper, pas. Je m'en vais pas. Je m'en vais pas. Je Oh de je pense qu'il une qu'est-ce que tu racontes Pourquoi tu parles tout seul Y'a un truc qui va pas Non Je suis au sol. Ne, ne viens pas Brabus. Je sais pas si tu m'entends, ne viens pas. Je préfère mourir et que tu restes en vie. Je suis là gros. Merci pour l'arrière. Je, je vais acheter une caisse ou ça. Bien joué. Blague. Sur moi Gaza euh, tout ça là. Qu'est-ce ouais, Qu qui... Qu qui... Qu qui... Qu qui se passe encore Qu'est-ce qui vient de se passer encore C'est quoi qui m'a tué là Eh hey, les gars. Okay. J'ai l'impression qu'ils sont oui. en train de tout oui. faire pour stimuler mon ego les mecs. Lui, il, il est passé, passé il, il est passé. passé. J'arrive lapin. Merci frère. Ah, oh, c'est pas possible ah, Elle me tombe dessus Ouais. C'est toi, ça... c'est toi cette merde là. Ah bah, t as... T as beaucoup... Sors de là, gars. Vide, sors de là, sors de là, sors vite, sors vite, mmh. sors vite, sors vite. Viens-toi, gros. Non, sur moi. Mais arrête de courir dans le mauvais sens. Ils sont derrière toi. <rire> Moi, je suis mort, je Mais c'est pas incroyable, c'est que t'es con C'est juste que t'es con Ils sont seuls, ils sont arrivés derrière toi le collègue, est pas, est le collègue Mais le collègue il est alcoolisé Il est quoi, le collègue Moi, oh, je me casse. Il sort Il y a les deux alcooliques parce qu'ils savent que je suis resté dedans Ils restent sur moi, je leur fais une esquive, je sors Et ce mange merde, il entend tirer derrière moi depuis tout à l'heure Ils tourneront gros Il est plus con qu'un chien qui a de la pâtée au bout de la queue Qui tourne autour Comment il est vivant encore à ce âge là Il y a des chiens qui se font écraser Qui sont trois fois plus intelligents que lui Oh toi frérot Je te jure que tu vas mourir Ouvre le parachute la paire Y'a combien de balles dans le chargeur de ce truc Y'en a pas genre une connerie comme 120 J'aime pas genre de tirer 120 balles sur un mec J'ai pas réussi à le finir. J'ai pas réussi à le finir, je suis vraiment qu'une merde. C'est celui que je voulais absolument finir, j'ai pas réussi. Il a une gueule à avoir acheté le loadout mais à pas vouloir le lâcher ce mec là. Hey loadout Loadout Loadout Comment Alors comment Comment Juste comment Ok. Mais c'est faux T'es censé mourir avant Je vais y aller. Et je vais tuer tout le monde les gars. Tu t'es pas dit que Yannou il s'en servait peut-être de cover de ça pas plus mignon qu'un Yannou. Yannou, Yannou, Yannou, Yannou... Yannou... Yannou. D'ailleurs... Euh Pourquoi tu fais le mec chaud Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yanou Et Mich important c'est garder son calme c'était un bloc il a dit que coucher avec sa sœur, ça avait rien fait de bon au final sur leur cerveau on n'arrête plus l'animal mais les gars je vous ai dit que j'allais faire une win avec les armes modernes warfare, une, une win avec les armes Coldo. oh putain et je vous ai aussi dit que j'étais plein d'ego aujourd'hui pour une game ouvre la bouche que je pisse dedans je vais trincer les dents salopard je suis énervé chat aujourd'hui sont tous en train de camper nous en plus et vous savez ce qu'on dit sur les yanou en plus chat Chance qu'on pouvait vous envoyer, je suis le mal, le démon. On est en train de m'appeler. Faut saccager des mecs là-bas. Là, Yann, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Yann? Yannou, Yannou, Yannou, yaou Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, yannou, yannou, yannou, yannou couper la rota de tout ce qui vient de la gauche et après pr pratiquer une énorme sodomie giga sèche et violente allez saute saute il me reste 26 balles je suis en 1 contre 1 final il a pas la zone tic tac moi j'ai la zone tiens prends ma paralysante elle est parfaite c'est qui le boss Les armes vanguardes, c'est trop simple On a fait la classe Vous m'avez donné la méta On fait la tranquille El patronne, del bateau, del résurgence, Del jeu de merde qu'on est Bayer fils de pout C'est si